Ironman de débutant à finisher en 12 mois de préparation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Cartheuser, il est triathlète et il prépare actuellement les championnats du monde d'Ironman qui auront lieu à Port-Elisabeth en Afrique du Sud. Son parcours est étonnant et on a pu échanger ensemble sur sa préparation depuis ses débuts jusqu'à il y a plusieurs mois où il revient sur bah justement sa toute première épreuve d'Ironman à Vichy où il a été finisher.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 Donc, toi, François, tu as déjà fait un premier Ironman euh, il y a un petit moment de ça. Euh, depuis, tu as, euh, tu as fait pas mal de triathlon, pas mal d'Alpha Ironman aussi pour, ouais. te, pour te préparer. Tu as un projet euh, super important qui va arriver. Tu as ton euh, Ironman pour les championnats du monde qui arrive prochainement, donc l'été prochain. Ouais. Euh, J'aimerais savoir un peu ton expérience, surtout par rapport à voilà, ce que, ce que tu as vécu pour ton premier Ironman, un peu les, les ressentis pour ton premier Ironman, pour ceux qui n'ont jamais fait. Euh, qui appréhende un peu, ça peut être intéressant, mmh. et, puis, euh, et puis de savoir aujourd'hui un peu ton, par rapport à ton parcours, euh, qu'est-ce qui a changé à la fois dans, bah, dans ta préparation et puis aussi euh, bah, dans, ton, euh, dans ta perception de l'effort parce que bah, alors forcément tu en as déjà fait un donc euh, tu sais ce que c'est, euh, il voilà, y a forcément des choses psychologiquement aussi qui ont un peu évolué par rapport à ça, donc mmh. je serais curieux de voir un peu euh, voilà, tes, euh, tes ressentis par rapport à, à cette évolution. Ouais, euh, bah c'est vrai que maintenant ça commence euh, à remonter à déjà il y a un peu plus de deux ans je pense pour le, le premier Ironman puisque c'était à Vichy en 2015 okay. euh, et donc là en fait ça faisait... On va dire presque... Euh, ça fait un peu plus d'un an que je faisais du triathlon. Donc, euh, on va dire que c'est vrai que je suis passé assez vite du stade de gros débutant, puisque quand j'ai démarré, ben, je suis vraiment parti de, de zéro euh, dans les trois sports, pratiquement, à part en course à pied, où j'avais déjà fait un peu de course à pied avant. Mais là, euh, quand j'ai repris euh, même courir 5-6 km, c'était vraiment compliqué. Donc, c'est vrai qu'il a fallu... Euh, Mettre, je veux dire, tout en place au niveau natation et vélo, et il fallait tout faire ouais, aussi. Es partie de zéro, quoi. Ouais, j'avais mmh. pas de vélo, j'avais jamais fait de vélo de route. Donc, mon dernier vélo, je crois que ça remontait quand, quand je devais avoir 10 ans à mon petit VTT que j'avais, et à part ça, c'était emprunter le vélo de mon père. Donc, c'est vrai que bah, il y a vraiment eu une grosse progression en un an, et je me suis dit, je veux vraiment me remettre en forme parce qu'à ce moment-là, bon, bah, j'avais pris euh, du poids euh, durant 3-4 ans parce que j'avais plus fait de sport à cause de, de problèmes de dos. Okay. Et donc, euh, je me suis vraiment focalisé sur un gros défi. Et alors là, bah, rien de tel qu'un Ironman, donc euh, bah, forcément je suis, euh, je suis parti euh, vraiment à fond euh, dessus. Et donc, bah, à ce moment-là, je travaillais, je pense, en Guadeloupe comme kiné euh, au moment où je me suis inscrit. Euh, donc c'était difficile de m'entraîner parce que de nouveau là, j'avais pas de, de vélo et euh, bah, je veux dire, les conditions ne euh, me permettaient pas toujours de m'entraîner. Mais dès que je suis rentré, j'avais, on va dire, 4-5 mois où je pouvais vraiment euh, me focus euh, sur cette préparation. Et donc là, je suis monté progressivement. Je pense que c'est ça qui m'a aidé, c'est que euh, je suis pas passé euh, de zéro à euh, des gros gros entraînements d'un coup. Je suis vraiment passé euh, par exemple à vélo, je pense que c'était des, des séances de deux heures à vélo euh, avec peu euh, d'intensité. Et petit à petit, euh, j'ai progressé comme ça. Et finalement, euh, c'est vrai que mon ressenti sur l'Iron Man, l'Ironman, eh même si le, la course a été magnifique le jour même, puisque ouais. j'ai réalisé un, un chrono que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire au début en me lançant, puisque j'ai finalement euh, clôturé euh, la journée avec un Ironman en 10h30, dont le marathon en 3h20, qui selon moi franchement est très bien, ouais. impensable euh, mmh. au départ. Et j'ai remarqué que ce qui m'a le plus apporté, ce n'est pas la course en tant que telle, mais c'est tout le chemin que j'ai parcouru sur ces, on va dire, ces 12 mois. Ces douze premiers mois où j'ai commencé le triathlon, c'est là que finalement je me suis reconstruit déjà physiquement puisque j'avais pris du poids, donc là j'ai fondu euh, comme neige au soleil, ouais, je vais dire en quelques mois, j'ai perdu euh, presque 10 à 15 kilos, ah, euh, ouais. donc c'est vrai que là, ça m'a beaucoup aidé. Puis sur le plan mental, j'ai pris énormément confiance en moi. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, je pense effectivement qu'en triathlon, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans ce sport pour finalement se lancer un défi, relever des challenges, se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables euh, d'aller au bout des choses. Euh, alors on n'est pas obligé de commencer forcément par un Ironman, et avant un Ironman, j'ai fait d'autres courses de préparation euh, ouais. en passant par des sprints. Hein. Ça a été le tout premier triathlon que j'ai fait, c'était un sprint, et puis après ça, euh, Half Ironman, euh, et, et puis enfin l'Ironman. Mais c'est vrai que mentalement, ça m'a beaucoup aidé, et maintenant dans la vie quotidienne, ben, c'est vrai que ça m'a aidé à gagner en confiance en moi, à prendre, euh, je vais dire, euh, sur moi dans certains cas où je sais que j'ai déjà franchi euh, un cap, j'ai déjà relevé des, des gros défis euh, qui fait que bah, maintenant bah, je peux m'appuyer sur ces expériences-là ouais. pour dans ma vie quotidienne euh, et dans ma vie privée, professionnelle, euh, à relever aussi des défis où je me dis bah, finalement si tu as été capable en un an de passer de zéro à un Ironman, euh, bah, voilà, maintenant tu es capable de faire d'autres choses euh, en dehors du sport donc euh, c'est surtout euh, là-dessus je pense en premier. Ouais, c'est extrêmement puissant de pouvoir s'appuyer sur ouais. des choses que tu as réalisées qui sont un peu extrêmes et euh, hors du commun mm -hmm. et finalement euh, de pouvoir te dire bah finalement ouais, comparé à ce que j'ai déjà fait euh, c'est peut-être pas si compliqué que ça et je suis aussi capable de faire des choses incroyables donc euh, voilà je suis capable de tout, ça t'a ouvert des perspectives sûrement euh, assez énormes. Et, euh, donc du coup 12 mois de préparation, c'est ça pour, pour en gros avant de... avant ton Tu t'es lancé le défi un an avant ouais. ton premier Ironman. Et euh, moi moins, ce que... mais ouais. C'est vrai que la, au début, ça a été le fait de me lancer dans le triathlon ouais. euh, et puis euh, j'avais fait mon premier semi Ironman à Gérard mer qui était quand même euh, un gros euh, semi Ironman. Et puis après ça, il y a une période creuse quand je suis parti travailler en Guadeloupe et puis alors après, il y a eu ces 4-5 mois où je me suis vraiment concentré sur l'Ironman et là ça a été… Euh, ok, donc bon, tu avais déjà bon, fait objectif. un tout petit peu de tri, tu avais déjà ouais. touché un peu à ça ouais, ouais, et même. puis euh, ouais, 4-5 mois de remise en forme tranquille. Mm -hmm. Donc euh, tu pas euh, brusqué les étapes, tu as vraiment été euh, crescendo pour euh, en fait simplement avoir le niveau pour s'entraîner à l'Ironman mmh. et puis une fois que tu as eu le niveau pour s'entraîner à l'Ironman, là tu as eu en gros on va dire 6 euh, mois, 7 mois de préparation vraiment euh, pour, euh, pour lancer cet Ironman. Ok, voilà, ouais, ah, ça, ça. c'est génial donc euh, pour un, un débutant, quelqu'un qui veut, veut se lancer sur euh, un défi, un vrai challenge puisque euh, ouais, presque 10 heures d'effort, hein, plus de 10 heures d'effort. Ouais, ouais. Et puis bah, quand on ne va pas aussi vite que François, bah, davantage encore. Donc c'est un effort ouais. vraiment où mentalement, ça travaille énormément. Euh, pas brûler les étapes, commencer tranquillement par d'abord se mettre à niveau. Mm -hmm. Des petites courses, t'as fait un, un sprint, t'as fait aussi... Euh,